Salut les amis, bienvenue à ce nouvel épisode de l'instant des copeaux. Alors aujourd'hui, j'étais en train de tourner une vidéo qui n'avait strictement rien à voir avec celle-ci, mais le livreur est arrivé entre temps, il m'a amené quelque chose que j'attendais depuis un petit moment. Vous le savez, si vous me suivez depuis un petit moment maintenant, je suis sponsorisé par Bosch Professionnel, enfin disons plutôt qu'ils soutiennent ma chaîne en m'envoyant du matos de temps en temps. Et l'autre jour, en traînant un petit peu sur leur site internet, je me suis aperçu qu'ils avaient développé des technologies qui étaient vachement intéressantes. Et comme ici, on est un petit peu geek sur les bords, je me suis dit que ce serait sympa de vous en parler un petit peu car il y a notamment deux technologies qui sont super intéressantes, je trouve, et que j'avais envie de vous présenter. Donc évidemment, Bosch ne pas de de vous en parler, c'est moi qui me suis aperçu de ça et qui trouvait ça vachement sympa, et je me suis dit que ce serait cool de pouvoir vous parler de ça. Ils m'ont donc envoyé entre autres cette Bosch, euh, qui est la GSA18V-60C ils ont toujours des références à couteau ou couteau chez Bosch. Alors cette visseuse est pour moi la visseuse du futur, parce qu'elle a notamment deux petites innovations qui sont vachement intéressantes je trouve. Déjà la batterie, si vous regardez un petit peu plus près, elle a la mention wireless charging elle peut donc se recharger sans fil avec un système par induction. Là franchement je trouve ça génial car il suffit de vous mettre votre petit chargeur sur le coin d'un établi, posez votre machine, elle recharge comme ça. Il n'y a même plus maintenant à s'embêter à retirer la batterie pour pouvoir la mettre en charge et à choper une autre. Vous gardez votre batterie, dès que vous avez fini de travailler avec votre visseuse, vous la posez sur son chargeur, elle recharge automatiquement. C'est une innovation que je trouve super cool de pouvoir recharger sans fil ses batteries. Maintenant que ça se fait pas mal avec les téléphones portables, je trouvais ça étonnant que ça puisse pas se faire éventuellement avec les, les batteries de, de, de visseuse. Un deuxième petit truc que Bosch m'a envoyé aussi, c'est ce petit module qui se met dans certaines machines. Alors la visseuse justement, vous le voyez ici, elle dispose d'une petite encoche spéciale. C'est pour y mettre... Euh c'est pour y mettre ce module justement, c'est un module Bluetooth en fait qui va vous permettre de connecter votre machine à votre smartphone. Ça vous permettra d'avoir tout un tas d'informations pratiques sur votre téléphone comme par exemple le niveau de charge de la machine, le nombre d'heures qu'elle a servi, etc., etc. Alors je suis d'accord, c'est pas forcément le truc le plus utile du monde mais c'est quelque chose que je trouve vachement cool et euh, là je vais l'installer sur la mienne et tester ça et je voulais vous montrer ça. Une fois votre module mis en place, vous pouvez l'appareiller avec votre téléphone portable en téléchargeant l'application Bosch qui est disponible évidemment sur Android et Apple Store. L'application est bien évidemment gratuite et vous permettra de faire quelques petits réglages fins comme par exemple dans mon cas gérer le couple de la visseuse ou encore de décider du temps que reste allumée la petite LED après utilisation. J'espère que vous aussi vous aurez trouvé cool ces petites innovations, mais bon, en tout cas je trouve ça génial. Si vous êtes curieux d'en savoir un petit peu plus, je vous ai mis quelques liens dans la description de la vidéo, parce que c'est vrai que je n'ai pas trop détaillé ici. Je vous retrouve donc dans un prochain épisode de des Compos. D'ici là, bricolez bien, faites attention à vos doigts. Salut